Bonjour les amis, c'est Yushka. Bienvenue sur ma chaîne, le tarot des cinq soleils. Eh bien, nous allons voir ici donc les énergies qui courent sur l'année 2019 hein, concernant donc le taureau et l'ascendant taureau. Eh bien, ça bouge, ça bouge pour vous mes amis. Alors avant de regarder cette vidéo, je vous conseille vivement de regarder donc euh, de visionner euh, cette vidéo d'introduction car euh, elle nous décrit euh, les énergies qui courent hein, vraiment sur euh, l'année 2019 et ma foi c'est toujours instructif, hein. ce sont vraiment des informations supplémentaires naturellement et qui peuvent vous euh, parler, vous intéresser naturellement. Euh, <rire> avant de commencer donc je voudrais vous remercier de votre présence hein. Ça fait vraiment plaisir de vous avoir là. Alors mes chers taureaux et ascendants taureaux, il y a un thème naturellement qui est absolument euh, incroyable et qui ressemble tout à fait, disons, à ce que euh, l'astrologie, disons, euh, peut raconter sur euh, vos énergies. Euh, là, nous savons parfaitement qu'Uranus va rentrer, disons, dans votre signe à nouveau, hein, très prochainement, il fait comme ça des petits allers-retours, mais il va se fixer naturellement en année 2019, hein, dans votre signe du taureau. Bien, je voudrais... Allez voir donc votre première euh, carte, celle qui concerne, disons, votre maison 1, votre, ce qui vous habite, hein, Quelle émotion vous avez, qu'est-ce qui, qu qui se passe et tout. Eh bien, je m'aperçois qu'il y a une carte qui est tout à fait extraordinaire et qui s'appelle donc « Puissance ».« Puissance », c'est un élément feuché. Alors, l'élément feu, je vais vous le montrer. Donc, euh, c'est la racine, c'est les bases donc, de votre vie. C'est ce que vous voulez fixer en même temps. C'est une carte de feu, mais qui est fixe, qui veut fixer vraiment les choses. Et on s'aperçoit qu'il y a quatre signes qui sont portés, quatre signes fixes, donc qui sont portés sur cette carte. Alors, je vais vous les montrer, là, tout de suite, et puis, euh, on verra un petit peu plus loin, au fur et à mesure. Alors, les voici, donc, euh, les signes qui se trouvent dans cette maison fixe. Alors, on voit, il y a le taureau, effectivement, dans la maison 2, vous avez votre propre signe, disons, qui est posé dans la maison 2. Donc, autant vous dire à quel point vous êtes présent mais physiquement dans vos décisions. Il y a une deuxième maison qui est la maison 5 et qui porte le signe des poissons. Alors, la grand bouleversement intérieur dans la maison 8 qui est la maison du scorpion, là on a une, une carte donc qui, qui porte le signe du lion. C'est une carte de feu, où on régente vraiment sa vie et on va au bout du chemin et on est même un guide. Alors, alors ensuite, nous allons aller dans la maison 11 qui est, donc, vous voyez, la maison du verso, le fameux Angelo, là. Donc, voilà, elles sont toutes portées ici et on va aller voir au fur et à mesure, donc, de, de ce tirage. Je voudrais simplement attirer votre attention, donc, sur cette maison-là, qui porte, donc, la carte, le bélier, c'est-à-dire vraiment, c'est moi, euh, c'est celui qui, normalement, ouvre, hein, voilà euh, un, un thème astrologique à chaque fois, on commence avec le bélier, c'est le premier signe du zodiaque. et il se trouve donc dans cette maison 11. Et là, il faut que je vous dise quelque chose disons, de très important, c'est que cette année, eh bien, vous allez avoir quelque part, ayant Uranus disons, dans votre signe, vous allez avoir le courage, le culot quelque part... Euh, du bélier en maison 11. Mes amis, je dois vous dire que chaque signe du zodiaque a son propre signe jumeau. C'est-à-dire, euh, le côté féminin ou le côté masculin. Vous êtes un taureau, donc terre, féminin. Votre signe cosmique jumeau c'est le verso. Le verso, c'est un signe d'air. Et naturellement, c'est aussi un signe fixe, comme on l'a vu ici. Donc, euh, euh, l'année, euh, vraiment, euh, va partir pour vous, avec cette idée nouvelle de vous enraciner dans une nouvelle façon de fonctionner. Vous voyez donc, il y a vraiment une espèce de décharge de feu, une décharge électrique, là, quelque part, où vous êtes prêt à prendre, quelque part, le bouillon avec ce poisson en maison 5. Mais c'est pas grave, parce que, quelque part, vous avez un plan. C'est vraiment très structuré. Alors, l'année passée, il y a eu, naturellement, une incursion euh, de Ranus dans votre signe. Et puis ensuite, il a rétrogradé en bélier et il va revenir là, prochainement, euh, dans, dans, dans l'année 2019. Donc, hein, pas de problème. Ce que je voudrais vous dire, c'est que cette euh, planète, c'est ce signe jumeau qui est le Verseau. Et sachant que vous avez hein, la planète Uranus qui est complètement liée au Verseau, va vous donner vraiment un comportement euh, qui est inédit pour vous parce que vous allez oser bousculer toutes les conventions. Alors, euh, est-ce que ça va être payant Eh bien, et pourquoi Qu'est-ce qui vous motive hein Parce qu'il y a toujours une motivation aussi de, f... de, de, de fond, naturellement, avec euh, des annonces pareilles. Eh bien, c'est l'amour L'amour va vous accompagner, disons, va vous motiver pour transformer euh, votre vie. Bien, alors les amis, maintenant que j'ai fait un peu cette ouverture, on va voir donc ce thème euh, astrologique donc de l'année 2019. Donc on commence dans votre maison, 1, hein, comme je vous l'ai dit, donc avec cette annonce, avec euh, une carte qui est absolument époustouflante, qui porte l'élément feu, donc vous êtes carrément disons habité par cette flamme intérieure où vous avez envie de vous tourner vers la nouveauté, c'est un départ, c'est un nouveau départ, C'est un. il y a eu quelque chose, un déclencheur. Si vous n'avez pas bougé l'année passée avec le petit coucou, que j'y vais, j'y vais pas et tout, bon, bah ça reste dans ma tête. Là, cette année, à mon avis, vous allez avoir à nouveau cette chance, disons, de repartir et de redisposer, de renvoyer les pions dans votre vie. Toujours est-il que les énergies là vous accompagnent complètement donc au grand changement, au grand bouleversement que se prépare disons, euh, que prépare 2019 donc pour vous alors nous allons aller maintenant dans la fameuse maison 2 qui est une maison fixe et là on voit donc c'est votre signe hein, tout simplement qui est posé dans sa propre maison donc inutile comme je vous ai dit de vous répéter à quel point vous êtes Habiter, enraciner dans cette décision d'accepter ce fameux changement, ce bouleversement, c'est quand même, vous voyez, une carte d'amour, hein. il porte le nom amour, hein. vous voyez cette carte, elle porte le nom d'amour. Alors concernant le matériel, alors concernant le matériel, <rire> attendez... Concernant le matériel, il est bien évident que vous allez faire attention parce que c'est une carte de matérialité, de responsabilité, donc vous allez faire attention complètement, disons, à vos dépenses. Vous allez être, on ne veut pas dire près de vous sous, mais on veut dire que vous allez savoir, disons, compter, gérer votre budget, regarder très clairement, disons, ce qui se passe concernant, disons, votre cagnotte, parce que vous avez naturellement envie de changer donc euh, ça implique souvent des frais concernant euh, c'est aussi la maison euh, où on s'aperçoit si c'est l'amour donc euh, des enfants euh, par rapport aux enfants je veux dire, là même si vous avez envie de changer complètement disons, leur façon euh, leur éducation ou quoi que ce soit et tout vous allez être très attentif par rapport à ça et ça c'est la carte vous voyez, en maison 3, qui me le dit, c'est la gardienne du temple. La gardienne du temple, évidemment, qu'elle apporte énormément, disons, de sérieux, de ralentissement. On peut même dire que peut-être vous allez faire, disons, une seconde éducation pers personnalisée, disons, à la maison. Peut-être est-ce que vous allez... vous vous investir pour dire bon moi mes enfants c'est bon ils apprennent certaines choses à l'école mais moi il faut que je leur apprenne aussi également euh, d'autres choses donc là vous avez euh, enfin des énergies donc euh, cours disons dans ce sens où vous serez certainement disons titillé par euh, cette cette ce côté hein, de d'instruire votre enfant et de vous investir alors, euh, si vous n'êtes pas capable personnellement, disons, d'apprendre les maths ou d'enseigner les maths, excusez-moi, eh bien, euh, vous allez dépenser cet argent naturellement pour faire, par exemple, des cours de soutien. Vous concernant, vous, personnellement, il se peut que vous engagiez de l'argent pour suivre un stage. Hmm? Voilà. Euh, là, il y a un côté extrêmement sérieux dans cette maison, disons, qui est lié euh, à la communication, à l'entraide et tout. Ça peut être même familial, hein. euh, C'est vraiment un rapprochement des familles. Là, vraiment, le rapprochement des familles. Euh, par contre, euh, par rapport aux autres cartes, je voudrais malgré tout vous dire qu'il est fort possible que vous, pour vous, euh, si vous êtes célibataire, euh, qu'il y ait un membre peut-être de la famille qui vous manque, euh, parce qu'il s'est éloigné, et donc, euh, bien, il est un petit peu dans votre cœur, il est dans votre maison, et, et la communication, disons, est, est plus, plus intérieure, voilà, je pense à toi, on va résumer ça comme ça, je pense à toi, et cet éloignement, donc si vous déménagez aussi, parce qu'il y a des déménagements, euh, des investissements, disons, de stage également, donc euh, ça peut également, disons, euh, vous peser, tiens. mais personnellement, vous dites, ok, c'est un challenge que je me suis donné, et je vais aller jusqu'au bout, et je vais mettre vraiment du sérieux, dans ma vie, concernant donc tout ce qui est étude ou resserrement hein, de situation, Mais beaucoup de sérieux là. Alors là, nous allons euh, aller vers euh, la maison 4, hein, la, cette fameuse maison 4 qui correspond au foyer. Alors, cette maison 4 qui correspond au foyer, eh bien, elle... <rire> C'est un touche-à-tout, hein. c'est un touche-à-tout. Euh, tout est envisageable, euh, le, un déménagement est envisageable, euh, une ouverture, disons, sur un autre monde est également envisageable. C'est complètement mutable. Vous regardez votre maison en vous demandant presque « Combien de temps je vais encore y rester ?» C'est, voilà, c'est le changement, donc, qui est annoncé, hein qui correspond donc à, à, à, toutes, à toutes ces choses là bien je vais aller maintenant dans la maison 5 la maison 5 c'est la maison des amours et je vous ai dit tout à l'heure que vous risquez naturellement de vous mettre quelque part personnellement disons vous en danger mais émotionnellement, parce que vous êtes, il y a un côté complètement, complètement déstabilisant. Et il faut, vous faudra naturellement énormément de force pour revenir, disons, à vos décisions euh, initiales. Dans le sens, oui, non, mais j'ai décidé de faire certaines choses et je sais que, malgré tout, eh ben, il y aura euh, euh, des lenteurs, il y aura, disons, des sacrifices à faire, mais quoi qu'il en soit... Euh, moi, je suis désolée, je veux aller jusqu'au bout, disons, de mon projet. Alors évidemment, euh, ces lenteurs, elles sont, elles sont annoncées. Hein. Il y a des moments où vous allez, vous allez avoir l'impression euh, que le temps vraiment euh, se ralentit. Mais le temps, disons, fait les choses. Hein. Il travaille également en sous-marin. Donc, pour installer euh, des jours heureux. Donc, euh, patience, patience, on va dire. En maison 6, eh bien, vous avez, dans tout ce qui concerne euh, votre... Euh, travail, votre façon. Là, on reprend un peu le côté stage et tout, tout ce que j'avais annoncé avant. Alors, excellente disposition d'esprit. Vous avez un esprit très clair, intelligent. Vous êtes prêt vraiment à changer, à avoir une ouverture d'esprit, à prendre les choses. Euh, vous Oh, on dit que vous êtes un petit peu buté, un petit peu limité, dans le sens où vous n'aimez pas, euh, disons, qu'on brusse complètement votre horizon. Et C'est un petit peu perturbant quand il euh, y a d'autres annonces, quand vous devez remettre en question, disons, vos acquis. Or là, euh, assez assez curieusement, eh bien, vous êtes prêt. Là, il y a vraiment une, un, un emballement, mais vraiment, vraiment, où votre tête, elle est complètement réceptive à toute forme d'information, d'investigation, et vraiment, c'est vraiment extrêmement ouvert, extrêmement ouvert. Nous allons aller là maintenant, avec cette maison qui porte... Euh, le signe du cancer, c'est la maison et, euh, du conjoint euh, également, ou de ce qu'on a envie, disons, de poser, disons, hein, en 2019. Eh bien, c'est très familial. On retourne à nouveau, disons, avec cet esprit familial. Alors, est-ce que vous avez envie de vous engager en amour Est-ce que si vous avez trouvé l'amour, vous désirez aller plus loin Ça peut être le mariage. Ou bien, encore aller plus loin, vraiment, donc, passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire euh, accueillir un enfant. Alors, c'est extrêmement naturellement chaleureux et là, on reprend cette carte, donc, qui était sur la maison 5 et qui nous donne donc le signe du poisson poisson donc les amours c'est vraiment ce que je désire et le fameux bouillon, cette grande perturbation et cette naissance alors là voilà, je parle disons pour les gens, euh, les couples qui ont envie naturellement euh, euh, d'avoir un enfant ça peut être également un enfant surprise et tout, qui va naturellement bouleverser complètement le quotidien mais euh, ce passage, disons, euh, c'est pas un problème. C'est vraiment accueilli avec une très grande joie, même si c'est inattendu. Toujours le côté uranien, c'est pas un problème. C'est bien accueilli. Tout est bien accueilli. Vous voyez, c'est vraiment l'envie hein, euh, d'accueillir ce grand chambardement, disons, sur plein. De, de, de point de vue. Hmm alors là, on va partir naturellement sur ce fameux signe fixe, hein, également qu'on avait vu ici et qui est extrêmement important, donc. Et on va voir un peu dans cette maison 8, hein, où on dit, c'est la maison vraiment de ce qu'on possède, mais vraiment en dessous, même voir la maison de la mort, alors vous vous imaginez. Là, non. On vous dit, ok, tout ce que tu as mis là, que tu croyais quelque part enfoui, eh bien, fait son travail, fait son chemin. C'est pour ça que je vous disais, disais tout à l'heure, ayez de la patience. Tout ce que vous mettez en place, donc dans les fondations au fond, peut être extrêmement long. Euh, Selon votre point de vue, vous risquez de trépigner, mais quoi qu'il en soit, le temps fait son œuvre, ayez confiance. Hum euh, ça, c'est vraiment une carte de ici vraiment une carte de patience, une carte de confiance en soi. J'ai lancé un projet, je sais qu'il est en train de mûrir. Il faut qu'il aille jusqu'au bout. Vous voyez, il y a un chiffre 9, donc c'est une quelque part ça marque toujours, disons euh, la comme une grossesse par exemple neuf mois, c'est-à-dire la totalité d'un cycle. Et il faut accepter donc ce temps. Tout simplement, il faut accepter ce temps. Euh, concernant... Non, on va quand même partir, disons, parce que c'est quand même la maison opposée il y a, au taureau, vous voyez. Et je voudrais vous dire que on, on parle de tout, là. On peut parler d'enfants, on peut parler, disons, de ce que vous avez mis en branle ici, c'est-à-dire pour les permis de construire, boum, c'est long, hop, vous l'avez. Vous cherchez une autre maison et tout, c'est long, hum, d'accord, ça va être déclenché, voilà. Euh... C'est surtout, disons, aussi par rapport à l'administration, je sens. Euh, c'est surtout, disons, lié à l'administration. Voilà. Alors, euh, concernant euh, donc cette maison neuve. cette maison neuve, c'est la maison, donc, euh, du Sagittaire, alors que nous avons vu que juste avant nous avons un œuf. Donc là il faut surtout pas l'oublier. Et on se retrouve, écoutez, avec une carte qui est absolument splendide, qui porte l'élément R. Donc, et qui est une carte euh, vraiment de déblocage. Donc dans la maison du Sagittaire, sachant naturellement que cette maison reçoit... On le sait bien, donc le fameux grand Jupiter, euh, inutile de vous dire que même s'il y a des ralentissements, quoi qu'il en soit, il y aura surtout ce genre de projet, disons, pour avancer, si vous voulez avancer. Vraiment, à l'heure actuelle, les énergies célestes sont là pour vous accompagner et débloquer les situations, même si parfois ça demande un petit peu de temps et tout. Euh, toujours à nouveau, on reprend, disons, cette carte là, comme ça. Gardez confiance. Là, c'est vraiment le feu. Hein. C'est vraiment le feu. Bien. Euh... Je voudrais, maintenant, aller, disons, au sommet. Donc, euh, c'est la maison 10, c'est ce qui concerne, disons, également, votre statut social. Et là, on s'aperçoit que statut social, ouf, c'est Mars avec la Lune. Donc, c'est quelque chose qui a un petit peu euh, combat intérieur. Euh, vous voyez, c'est le passé, là, un passage... Euh, euh, statut social, comment est-ce que je vais réussir, disons, à passer, disons, euh, euh, d'un boulot, par exemple, à un autre, est-ce que, par exemple, si j'ai une société, bon, bah, ma société, elle, son siège, il est ici, maintenant, je vais mettre son siège ailleurs, euh, mon travail, par exemple, il était dans tel pays, maintenant, je veux le mettre dans un autre, je veux aller dans un autre pays, là, parce qu'il y a une, une, une question aussi de... Hum, euh, dans un autre pays, c est, c est, c est, il y a une carte de justice, là, une carte de justice administrative. Alors, on va vous demander, on risque de vous demander des papiers, et des papiers, et des papiers. Et là, quelque part, ça va un petit peu user votre patience. Toujours il mais, mais il faut passer par là. Ça, ça fera son chemin, ça, sera, ça fera vraiment son chemin, quoi qu'il en soit. Hein. Voilà. Alors... On va aller donc dans cette fameuse 11' qui est la maison donc de votre signe jumeau à vous, taureau, taureau, taureau, son signe jumeau, c'est le verso. Alors rien à voir avec le bélier, je vais l'enlever pour pas qu'il y ait de confusion. Cette maison 11 abrite donc la, le signe du verso, quand il n'y a plus rien et tout, ça c'est la maison du verso. Bien, alors, que vous dit, donc, votre, cette, cette maison Eh hein, euh, bien, foncez, allez-y. Confiance, confiance, confiance. C'est un signe martien, hein. Alors, Mars, là, quelque part, dit, « Ouh, attention, attention, attention, il y a un passage qui est un peu difficile, hein, Et, de l'autre côté, il dit, ah ben non, tu peux quand même y aller. Donc, il y a vraiment, disons, une question, disons, de confiance en soi et d'y aller et quelque part de mettre un coup de collier. Sache que naturellement, c'est une carte qui incite la personne à avoir à poser, disons, euh, des plans sérieux. Voilà, je pose des plans sérieux, à partir de là, je peux les réaliser et foncer, pas l'inverse, donc il y a toujours, disons, ce côté très... Euh, qui correspond, disons, à vous malgré tout, disons, à la marche lente du taureau, disons, qui ne met pas la charrue avant les bœufs, hein? et donc vous savez parfaitement ce que ça veut dire, hein, cette expression et tout, et ça correspond totalement, disons, à votre caractère, à votre tempérament, donc ça n'ira pas, à contrario donc de votre caractère, hein, les énergies donc euh, de l'année 2019, hein, donc c'est formidable, simplement que vous allez être quelque part vraiment euh, très euh, euh, bouleversé, bouleversé par toute cette nouveauté, mais c'est beau, c'est hein, ces nouvel horizon, c'est magnifique et tout, et... On va terminer donc avec la maison 12, euh, qui est normalement donc cette fameuse euh, et normalement cette carte là voyez-vous c'est le poisson elle se trouve ici et là hein, c'est ce que j'ai envie de placer ce que j'aime euh, vraiment euh, quitte à tout bouleverser voilà je veux euh, je, je veux vraiment bouleverser les choses parce que je sais que ce qui m'attend c'est bon et là Qu'est-ce qu'on trouve donc dans cette, dans cette maison Aïe, aïe, aïe, on trouve un œil. et On trouve un œil, vous voyez, avec... Euh, alors, j'ai tout de suite commencé par le mauvais côté. Alors, le mauvais côté, c'est mais euh, c'est toutes les paroles que euh, vous allez entendre. Mais qu'est-ce que tu vas faire Mais pourquoi tu changes Mais ceci, mais cela... Bon, c'est toutes des choses, en définitive, qui vous disent, euh, qui, qui vont vous perturber, euh, sachant que vous, vous sentez, disons, le, le, le truc très, très bien en vous, vous êtes bien construit et tout, mais naturellement, vous savez que tout progrès, ben, entraîne, disons, euh, des doutes. Et les doutes euh, seront formulés, euh, peuvent être formulés même par vos proches. Euh, c'est normal, c'est votre petite conscience, c'est votre voix intérieure et tout, et on a peur quelque part que vous remettiez en condition, disons, vous, euh, toute votre vie, peut-être pour un coup de tête, hein, et donc on vous conseille, mais non, mais pourquoi, etc., etc., et vous, naturellement, eh bien, euh, la leçon quelque part de l'année 2019, eh c'est euh, d'avoir confiance en vous, naturellement, de, de ne pas changer de comportement, c'est-à-dire d'être la personne, disons, sérieuse que vous êtes, mais d'être tout à fait open au changement, d'être complètement ouvert, disons, sur votre nouvelle vie qui vous appelle. Là, C'est vraiment un appel, vraiment très, très fort, très, très fort. Hein? Et, et eh bien, euh, de développer naturellement, au milieu de tout ce rame d'âme, de tout ce chambardement, votre propre euh, qualité de discernement. Voilà. <rire> Sans prendre naturellement ou... Euh, euh, sans rejeter les autres, hein. les autres c'est votre petite voix intérieure et puis donc euh, ils peuvent vous dire des choses euh, très judicieuses hein, parce que là je vois de toutes les façons euh, que vous avez des intimes en ce moment autour de vous, ça peut être famille et intime, donc ce sont pas des personnes qui sont mal intentionnées. Ce sont des personnes qui peuvent émettre des doutes euh, et euh, parce qu'ils ont tout simplement, ils veulent vous, vous protéger, vous sécuriser quelque part. Donc, écoutez... Mmh, vérifiez toujours, ma foi, hein, c'est pourquoi pas, mais quoi qu'il en soit, si vous avez décidé de faire une chose, continuez à le faire, disons, progresser, progresser, progresser. C'est une année vraiment extraordinaire, extraordinaire, mes amis, de progression, de bouleversement, de changement. Hein, les sentiments, vraiment, ils sont au cœur de l'année, en plus, hein. Euh, mes chers taureaux, donc, n'oubliez hein, pas de visionner ici hein, euh, la vidéo qui concerne votre signe jumeau, donc, hein, euh, qui est donc le, le, le signe du Verseau. Mais ça ne concerne que vous, ça ne concerne naturellement pas votre ascendant. Hein? <rire> signe du Taureau, <rire> Gémeaux, signe jumeau, donc c'est le Verseau, regardez cette vidéo. Alors j'espère que cette vidéo vous aidera à saisir vraiment toutes les belles opportunités hein? <rire> de l'année 2019. Hein? Alors, n'oubliez pas de consulter mon site, de me consulter également, hein, bien sûr. Et puis, euh, sur euh, le tarot des cinq soleils.com, euh, je remercie vraiment à tous mes abonnés. Si vous ne l'êtes pas, faites-le. Si vous voulez avoir naturellement les dernières notifications, agitez la petite cloche tout simplement. Partagez également si, ça va, si cette vidéo vous a plu. Merci de votre présence et à tout de suite sur mon site. Je vous like.